Mesdames et Messieurs, bonsoir. En tant que délégué du gouvernement de Catalogne en France, je vous remercie de vous être connectés aussi nombreux pour cette table ronde sur le sport et la réinsertion des détenus. À partir du moment où l'on ne conçoit pas la prison comme une simple punition, le sujet qui nous occupe ce soir devrait nous interpeller nous tous en tant que société. La variation entre pays dans les taux de réinsertion nous indique qu'il existe sans doute des bonnes pratiques qui pourraient inspirer nos pouvoirs publics à s'améliorer dans cette dimension. Et le sport peut faire partie de ces bonnes pratiques. Le gouvernement de Catalogne a la compétence exclusive de la gestion pénitentiaire. Grâce à une politique pénitentiaire de réinsertion particulièrement proactive, le taux de réinsertion a aujourd'hui atteint 70%. Un chiffre qui est plutôt bon, et qui nous place nettement au-dessus de la moyenne européenne. Nous avons ce soir trois invités exceptionnels qui ont tous un lien particulier avec la Catalogne. Je les remercie chaleureusement d'avoir accepté d'être à cette table ronde avec nous. Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports pendant cinq ans et aujourd'hui députée à l'Assemblée nationale, est une femme engagée. Et cet engagement, elle l'a aussi montré dans les derniers mois, dans la défense des droits fondamentaux en Catalogne, notamment en co une tribune de 52 députés français contre la répression des élus catalans en Espagne, l'un d'eux étant bien sûr Raoul Romeva. Raymond Domenech, ancien joueur et entraîneur français, est fils d'un réfugié républicain militant anti-franquiste qui a dû traverser la frontière en 1939 lors de la Retirada pour pouvoir vivre en liberté au nord des Pyrénées. Pour la petite anecdote, il semblerait que M. Domènech a passé la plupart de ses, de ses étés pendant son enfance dans un village de la province de Barcelone qui s'appelle Rubi, qui s'avère être juste à côté d'un autre village qui s'appelle Sant Cugat, qui est celui où réside la famille de M. Romeva et M. Romeva avant qu'ils ne soient en prison. M. Romeva a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais si je devais le définir en deux mots, je dirais que c'est un catalan internationaliste. Il est né à Madrid, il est professeur de relations internationales, et a lutté toute sa vie pour construire une société meilleure, que ce soit dans l'écologie, dans, dans le féminisme, dans la construction d'une Europe, un visage plus humain, ou même dans la récupération dans la mémoire, de la mémoire historique. Et finalement, dans les dernières années, dans ce combat démocratique qu'il a mené à être condamné à 11 ans de prison. Notre animateur ce soir, c'est Nelson Montfort, qui n'a évidemment pas besoin d'être présenté ici en France, mais sachez que derrière ce journaliste animateur sportif, il y a aussi un grand admirateur de la Catalogne qui a couvert de nombreux événements sportifs chez nous, allant de, par exemple, les Jeux Olympiques il y a quelques années déjà, en 1992, mais aussi plus récemment les championnats du monde de natation ou le championnat d'Europe d'athlétisme. Pour le public catalan connecté ce soir, évidemment, Nelson Montfort, c'est M. Monsieur, Monsieur Roland-Garros, qui est juste là, après la fin des matchs, sur le cours et qui peut nous donner les, les, les premières sensations des, des, des, des des joueurs. Et nous, évidemment, on associe ce moment-là à des grandes victoires du tennis catalan. Et je pense notamment à Sergi Bruguera, Francesc Sanzu Vicario, Albert Costa, Alex Correggia, etc. Sans plus attendre, avant de donner la parole à Nelson Montfort, permettez-moi de vous laisser avec quelques mots de bienvenue du ministre catalan de l'Action extérieure, des relations institutionnelles et de la transparence, monsieur Bernard Soule Ibarri. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je voudrais tout d'abord remercier les intervenants Madame Buffet, Monsieur Domenech et Monsieur Monfort d'avoir accepté de participer à ce débat. Permettez-moi également d'adresser mes mots d'amitié et admiration pour Monsieur Raoul Romero, ancien responsable du ministère catalan de l'action extérieure, des relations institutionnelles et de la transparence, responsabilité que j'ai à mon tour récemment assumée. Nous vivons des temps difficiles. Nous sortons à peine d'une crise sanitaire précédente qui nous donnait néanmoins une opportunité, celle de repenser le monde dans lequel nous vivons. Convaincu que le post-Covid ne doit laisser personne à l'écart, le gouvernement de la Catalogne a élaboré un plan de réactivation économique et sociale ambitieux. En effet, ce plan tient particulièrement comme des plus vulnérables, les plus touchés par la pandémie. Et parmi, eux, il y a les prisonniers, des personnes privées de liberté pour qui la pratique du sport a une importance particulière tant d'un point de vue physique comme mental. Catalunya est compromesa amb l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible, reptes globals que compartim i als que hem de respondre amb determinació i mesures concretes. L'esport s'ens ofereix com a eina eficaz per a la reinserció. C'est per això que per exemple nous avons assumé le leadership d'une partie importante du plan Casan, impulsé par la UNESCO, qui com a comme objectif potentiel sport comme eina de construction de la PAU et en l'éducation en valeurs. Je vous remercie de les vostres qui, avec l'aide du del et de notre délégué, feront faran que le débat soit excellent. Moltes gràcies. Eh bien, merci beaucoup. merci à vous tous, merci aux, aux, aux intervenants, à ceux qui ont présenté donc ce, cette table ronde. Cette table ronde un petit peu, évidemment, un petit peu à distance compte tenu euh, des circonstances que nous connaissons actuellement. Euh, je suis très heureux d'en être le, le modeste animateur parce qu'évidemment, ce sont nos trois Interlocuteurs qui vont pouvoir s'exprimer à loisir et puis naturellement prendre la question, prendre les questions de tous les de tous les auditeurs qui peuvent évidemment nous con, nous contacter dès dès à présent sur le, le YouTube, sur le chat et je suis sûr que dès 19h20, 19h25 nous ne manquerons pas de questions sur ce débat, ô combien ô combien et sur cette question ô combien intéressante. Alors évidemment. Euh, euh, C'est avec euh, Madame Buffet, Madame marie georges Buffet, que, que je souhaite euh, que je souhaite commencer. Euh, D'autant que je sais, je sais, très bien Madame, Madame la ministre. Si, si, si, si, si, si je peux me permettre juste une petite parenthèse personnelle, euh, je garde un très, très bon souvenir de, de vous comme comme ministre, comme ministre des Sports. Et voilà, je, je, je voulais juste faire cette petite, cette petite parenthèse. Et je sais que votre, euh, enfin, ouais, faut dire votre philosophie, votre, votre combat. Toutes vos valeurs vous rapprochent, je pense, de ce, que nous, ce dont nous allons discuter ce soir. La première question, en fait, est toute simple. Comment, dans quelles circonstances et comment avez-vous avez été amené à, à vous intéresser au sort des, des prisonniers, des, des détenus Bien, bonsoir à tous et à toutes, d'abord. Euh, merci, euh, M. Nelson-Lofort. Lorsque j'étais ministre des sports, j'ai été amenée à visiter des équipements pour la pratique du sport dans une prison notamment pour des jeunes détenus. Et J'ai mesuré l'importance que ça représentait pour ces jeunes détenus de pouvoir pas simplement faire un sport pour se maintenir, pour se calmer, etc., mais de faire du sport pour être avec d'autres, pour avoir un moment de liberté. J'ai envie de dire, parce que souvent je, je compare le sport et la culture, un moment de création, parce qu'on crée euh, des gestes sportifs, où, voilà, on crée, dans, dans, on fait un match, quand on fait un tournoi, quand on est sur le ring, quand on a un match de boxe on crée quelque chose. Donc euh, j'avais été très impressionnée par ce que représentait euh, la pratique sportive en prison. Mais j'ai envie de dire… Euh, à la fois admirative, mais sans illusion non plus. S'il n'y a pas vraiment une politique d'insertion la, de, de la part de l'administration pénitentiaire, le sport en lui, en lui, tout, à lui tout seul ne peut pas tout régler. Le sport peut être un, un des éléments qui permet euh, la réinsertion, mais il ne peut pas lui, lui seul tout régler. Alors, euh, M. Euh, Romeva peut-être, M. Raoul Romeva, et puis ensuite nous entendrons évidemment euh, Ra Raymond Domenech, euh, Raoul Roméva, en fait la, la, la question est, est un petit peu la même que, que, pour, Madame, que pour Madame Buffet si ce n'est que dans la brève présentation je pense que nos amis catalans évidemment vous connaissent probablement mieux euh, que nos amis français qui sont à l'écoute, est-ce que vous pourriez nous dire euh, puisque donc vous, vous avez euh, je dirais fréquenté les prisons euh, à l'intérieur comme à l'extérieur si, si, si j'ai bien compris est-ce que vous pouvez nous dire dans, dans quelles circonstances et surtout, surtout votre témoignage personnel sur ce que le sport peut amener en fait en prison. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, pour la présence, pour la présentation et pour la compagnie et pour l'opportunité que vous nous donnez de, de parler du sport, mais surtout de parler du prison. Euh, la première chose qu'il faut constater, euh, en étant un ancien disons, euh, député qui a pu visiter pas mal de prisons en tel que euh, député, c'est-à-dire… Euh, dans ma qualité de responsable politique publique, c'est qu'il y a une grosse différence à visiter une prison euh, par rapport à en devenir, disons, un client. C'est complètement différent. Et ça, euh, on peut le constater. Euh, ce n'est pas, pas une un question minière, mais euh, c'est une très bonne leçon. Parce qu'on on se rend compte qu'on ne peut jamais connaître vraiment une société alors qu'on connaît vraiment comment les gens vivent en prison, c'est-à-dire comment les gens qui sont le plus euh, déprivés de, de liberté euh, mènent ces vies. Et ça, c'est important, parce que c'est comment, en tant que politicien que j'étais presque toute ma vie, c'est une, une leçon complètement d'humilité à moi. La deuxième question, une fois on devient euh, un détenu, c'est-à-dire un, un, un, un autre membre euh, parmi d'autres de, de la prison, euh, on commence à comprendre certains langages. Et c'est là où j'aimais les sports. Les sports, c'est avant tout un langage. C'est un langage universel. C'est un langage international. C'est un langage que euh, permet que des gens de différentes origines, différentes langues, différentes religions, même de différentes idéologies politiques se retrouvent dans un espace et fait euh, une activité euh, avec un but commun. Soit le bien-être personnel, soit euh, jouer un parti de foot et évidemment essayer de gagner ces parties de foot. Donc il y a un but commun, il y a un objectif commun euh, qui fait que euh, des gens complètement différents, qui peut-être autrement et ailleurs et dehors de ces murs, jamais auraient fait une activité pareille, se retrouvent et fait une activité qui les rassemble. Et pour moi, ça c'est une des choses la plus intéressante par d'autres, mais ça montre un peu les pouvoirs. Universel, des pouvoirs, des transformations, des pouvoirs, des motivations qui a les sports, et spécialement dans un contexte comme celui euh, comme celui-ci où nous sommes en c'est la prison. Alors nous parlerons, et nous parlerons évidemment dans, dans, dans quelques instants, euh, Raoul, de, des différents sports qui sont susceptibles d'être oui. d'être pratiqués en, en prison. Je souhaiterais évidemment avoir euh, l'avis de, de Raymond Domenech que nous saluons euh, une une nouvelle fois, dont le passé avec l'Espagne et notamment avec la Catalogne, nous a été, nous a été rappelé. J'imagine que, que pour vous, Raymond, euh, vous, êtes, comment, vous, vous, vous êtes heureux à, au moins à deux titres de participer à, à cette table ronde, votre passé espagnol. Et puis, et puis, ce que peu de gens savent, et vous allez évidemment nous rafraîchir la mémoire, votre expérience, j'espère que je ne me trompe pas, votre expérience d'entraîneur en prison. Est-ce bien cela C'est exact, mais je voudrais vous reprendre d'abord. Mon passé n'est pas espagnol, il est catalan. Ça, ça, ça fera plaisir à tous les interlocuteurs non, mais je l'avais dit à la Coupe du Monde <rire> j'ai précisé, espagnol et catalan ça fera plaisir à, tout, à tous nos interlocuteurs pas tout à fait pareil et j'ai été élevé dans cette culture en plus de, de, de la catalogue je ne suis pas un, euh, séparatiste mais je pense que l'identité, la langue, la culture on doit la reconnaître d'une manière, manière ou d'une autre voilà, donc. Euh, oui, j'ai... Pour moi, le sport, je, je l'ai vécu à travers euh, des expériences aussi euh, dans, la, dans la prison, mais pas qu'avec le sport, je l'ai fait aussi avec le théâtre, parce qu'on a donné des représentations aussi euh, au théâtre. Et, je, et Mme Buffet le citait, elle faisait le elle faisait parallèle entre sport et, et la culture, et je pense que c'est lié, parce que pour moi, euh, c'est un moment, de, de, de, de tout, pour tous ces gens qui sont enfermés, c'est un moment d'évasion. C'est un moment où on pense à autre chose, c'est un moment où le cadre... De, de ces murs parce que qui n'a pas visité une prison ne peut pas imaginer ce que c'est qu'une qu cellule et d'ouvrir ce cadre d'ouvrir ces, ces, ces murs de les oublier pour se mettre dans, dans, dans un jeu parce que le sport ça devient un jeu euh, on, on se dépasse et on oublie tout ce qu'on tout, tout qu vit tous les jours et je crois que c'est ça l'essentiel, c'est une nécessité euh, vivre enfermé en permanence et ceux qui l'ont Monsieur Roméval disait tout à l'heure, il faut l'avoir vécu pour le savoir, on ne peut pas, nous on peut l'imaginer, mais le Covid a, a apporté à, à, à certaines personnes une petite idée de ce que pouvait être l'isolement, c'est un peu ça, oui. c'est enfermé quelque part, et on ne peut pas bouger, on ne peut pas sortir, on est là entre ces murs, on, on tourne en rond, on fait quelque chose. Le sport, la culture amènent cet élément-là qui, qui permet d'oublier, et moi je crois que c'est ça, c'est d'oublier son quotidien qui est, qui est dramatique, enfermé dans cette prison. Donc dans, dans, dans, dans, Raymond, dans, dans quelles circonstances est-ce que ça s'est passé de, de quelle prison s'agissait-il et à combien de personnes vous êtes-vous adressé, si, si je puis dire ah, ben J'ai fait la euh, prison pour femmes c'était à, à Paris, euh, à Salon de Provence j'en ai fait une, et j'en ai fait une autre euh, à Lyon, où là, à Lyon, avec l'Olympique lyonnais, on a organisé… Euh, un match avec des, euh, des détenus et moi j'étais l'entraîneur des détenus en fait mmh. euh, contre l'équipe euh, du cadre de l'Olympique Lyonnais ouais. ah. mais j'avoue que ce n'est pas simple parce que je voulais faire les changements et il y a une forme de hiérarchie en prison, M. Romeva pour en parler mieux que moi, où il y a les patrons et puis il y a les autres. Et moi, je voulais faire tourner tout le monde. Et j'avais vu, on m'avait dit, les deux patrons, c'est les deux là. J'avais discuté un petit peu avec eux. Je dis, pour que tout le monde joue, pour que ça soit sympa, on fera tourner. Ils m'ont dit, il ouais, n'y a pas de problème. On a commencé à faire les changements, le match s'est joué. Mais quand il a fallu les eux, changer, ils ont dit, non, non, moi, je ne sors pas, sors-le lui là-bas. Ah, là, c'est drôle. J'avoue que j'ai rien dit. Hein, j'ai dit, bon, <rire> ça va, je veux dire. Il y, y a une loi intérieure de la prison à laquelle je… je même, même le sport ne peut pas échapper alors justement peut-être monsieur monsieur roméva sur votre témoignage personnel est-ce que c'est un peu lié à ce que, à ce que vient de, de dire Raymond est-ce que tous les prisonniers ont accès à dire, quel que soit leur méfait en fait si vous voulez je crois qu'on est là pour être honnête quel que soit leur méfait est-ce que tous les prisonniers ont accès à ce type de comment? de, de, de vrais vrai atouts, de, de, de, de pouvoir pratiquer du sport ouais. ou d'assister à des rencontres théâtrales ou peut-être même eux-mêmes faire, faire du théâtre, c'est possible. Ouais. Est-ce que tous les prisonniers, est-ce que tous les détenus y ont accès Et puis après, peut-être que le, nous prendrons le témoignage aussi de, de Mme Buffet sur cette question. Ouais, évidemment, je ne peux, peux parler que pour les cas catalans, en fait. c'est ce que je connais. Euh, mais en tout cas, je, je dois dire oui. En fait, tous les, tous les détenus ont la possibilité euh, de faire des activités, soit disons artistiques, soit sportives. Euh, alors qu'évidemment, il y a euh, des conditions personnelles euh, qui ont à voir avec la, la singularité de chacun. De, de, évidemment, chacun a son histoire particulière. Il y a différents décrets euh, de fermeture et, et de restrictions, des mobilités, même dans la prison. Donc, ça, c'est clair, c'est normal. Alors, est-ce qu'il faut euh, tenir compte ce qui, même avec ça, il faut garantir les droits. Euh, J'ai beaucoup aimé la définition que Mme Bouffet a faite euh, euh, par rapport à la créativité, c'est-à-dire l'espoir comme une action de créativité, de création, de transformation, on pourrait bien dire. Euh, mais en même temps, c'est euh, une, une activité d'évasion. Alors tout le monde, et notamment euh, ces gens qui soit, sont euh, ce qu'on appelle des prisonniers des de premiers moment, c'est-à-dire des de primaires. Et des prisonniers de longue durée ont besoin d'avoir cette activité. Et c'est important. Imaginons. Mettons-nous en situation. Euh, nous avons passé une période de trois à quatre mois euh, enfermés. En fait, pas nous, nous étions dans la prison, mais les gens normaux étaient enfermés à la à, chez, chez eux, chacun chez, chez soi. Euh, un des produits qui étaient les le plus acheté par beaucoup de familles, c'était des produits euh, sportifs. C'est-à-dire les gens, les gens avaient besoin de faire du sport dans une situation de fermeture. Parce qu'évidemment, il y a une nécessité, il y a un besoin de faire d'exercice physique, mais aussi mental. Et cette nécessité d'exercice mental dans une situation de fermeture est clé. Euh, D'un côté et de l'autre côté, euh, on a besoin de comprendre aussi que dans, un côté, en fait, dans une situation de prison, où les perspectives des futurs sont très rares, très... Euh, très en fait euh, très critique, euh, finalement il faut avoir quelques espaces euh, d'une liberté même si c'est une liberté fictive et cette liberté c'est l'espoir ou la culture ou le théâtre ou la, la peinture qui peinture donne' donnent créer ces petites euh, disons ces petites boules des libertés dans les cadres de la prison c'est absolument nécessaire quand on réussit à faire ça euh, la vie dans la prison est beaucoup plus et beaucoup plus... Euh, ils ont passé pour les internes, mais aussi pour les fonctionnaires. Ah oui. de ça. Alors, alors euh, C'est lié à ce que vient de dire euh, Raoul. Euh, Marie-Georges Buffet, dans les différentes visites que vous avez pu faire, et je sais que vous en avez fait des, des nombreuses, euh, est-ce que vous avez le sentiment que... Comment dire Que, que de sortir les, les détenus, les prisonniers de leur quotidien, qui souvent, évidemment... Sinistre. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus sur la base du volontariat ou est-ce qu'il faut quand même une, une volonté extérieure pour les persuader de, de quitter leur cellule, l'espace d'une un, représentation théâtrale ou de l'exercice d'une activité sportive Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté une véritable politique de réinsertion qu'il soit au niveau du ministère de la Justice et qu'il soit impulsé dans l'ensemble des prisons françaises. Parce que vous pouvez avoir des gens qui, parce qu'ils sont en prison, ont des problèmes psychologiques, ont des problèmes de nutrition, ont des problèmes d'obésité, etc. Donc, il faut les accompagner, il faut les encourager, il faut, je dirais, avancer à leur rythme, que ce soit sur le sport, que ce soit sur la culture. Nous avons en plus une situation dans les prisons françaises, qui est terrible puisque nous sommes en suroccupation, nous avons un taux d'occupation de 116% dans nos prisons, avec parfois trois personnes dans la même cellule. Donc vous voyez bien que sur l'activité physique, s'il n'y a pas la sortie, s'il n'y a pas l'organisation, s'il n'y a pas des salles qui sont destinées à cela, ça ne peut pas se faire. Euh, le, le, les prisonniers sont pour 96% des hommes et la moitié ont moins de 32 ans. Moins de 32 ans. Donc la question quand même de la pratique sportive, c'est valable bien sûr pour les femmes, mais je parle au niveau de la jeunesse, des, des, des, des femmes et des hommes qui sont jeunes, qui sont emprisonnés, la question de, de, de l'agilité intellectuelle, de l'agilité physique, c'est une question essentielle pour préparer la réinsertion. Mais ça demande des moyens, ça demande des locaux qui soient adaptés, nos prisons sont vieilles. Elles n'ont pas toutes été rénovées, donc on a vraiment un problème de politique pénitentiaire dans notre pays. Euh, tout à l'heure, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt euh, l'expérience euh, euh, en Catalogne où on voit qu'il y a un taux de réinsertion extrêmement élevé, alors que nous, nous avons un taux de récidive, de récidive extrêmement élevé, puisqu'il dépasse. Euh, plus de 60%. Donc, vous voyez, on a quand même une situation pénitentiaire en France qui demande vraiment qu'on mette les moyens pour que ces hommes et ces femmes soient traités avec dignité et puissent trouver le chemin de la réinsertion. Quel est, sans, sans vouloir trop rentrer dans une, dans une question de chiffres, et de, mais peut-être euh, euh, Raoul, quel est le, le taux d'occupation euh, Madame Buffet nous disait que c'est 116 hein, c'est ce que je crois que j'ai bien entendu. 116 donc il y a plus que 100 oui. une occupation de 116 dans les prisons en France. Quel est le chiffre pour la, pour la Catalogne, si, si vous l'avez, bien sûr Oui, c'est autour, autour des 80 là, les, les taux par population, c'est pareil en Catalogne qu'en France. C'est un détenu par chaque 1000 euh, habitants, c'est à peu près le pareil. La différence, c'est qu'en Catalogne, on n'a plus de place pas occupée. Il n'y a pas une surpopulation des prisons, alors qu'en France, si j'ai bien compris, ça, c'est le cas. Euh, ça fait la différence, évidemment, parce qu'on ne peut pas travailler euh, d'une même manière quand on a, euh, disons, une, une, une radio des de, de, de, de travailleurs sociaux, des éducateurs, des moniteurs sportifs euh, avec euh, disons, un nombre euh, disons, réduit au, au, au, au ménages de qui quand ces radios sont est trop, est trop hautes. Alors ça, c'est pour moi la, la, la chose la plus importante. Et ça nous ramène à la question, la, la, pour moi, la, la, la clé. Euh, ce n'est pas toujours une question d'espace ou de locaux. C'est important, avoir des installations, des bonnes installations, c'est clé. Mais c'est encore plus important d'avoir des bons, des bons professionnels. C'était les facteurs humains, le rôle que les moniteurs sportifs, que, le, que les entraîneurs personnels peuvent faire dans la prison, des gens qui sont motivés, des gens qui peuvent faire, par exemple, comme M. Raymond Domenech a fait à l'époque euh, des, des masterclasses de, de, un accompagnement aux gens euh, de, dans un point de vie professionnel, ça fait la différence. Tu peux avoir des très bonnes installations, mais si tu n'as pas la, la condition humaine, si tu n'as pas des gens comme Raymond Domenech, qui vient faire disons, euh, son master et montrer aux gens de quoi ils, ils, ils sont capables, euh, alors tu n'arrivent pas à faire grand chose. C'est pour cela qu'il est très important que l'administration investisse si le professionnel. Parce qu'un bon professionnel, vraiment, fait la différence, même si les conditions physiques, euh, si les conditions des installations n'est pas très bonnes. Euh, les bons professionnels, bien formés, bien préparés, avec des ressources, permet euh, que les gens soient motivés à la, à la question, à la, à la demande que vous faisiez euh, par, auparavant. Euh, il faut motiver. Il faut motiver les, les, les, les détenus. Ce n'est pas facile euh, que quelqu'un qui a été condamné, disons, à 5 ans, 10 ans, euh, 15 ans, 20 ans de prison euh, soit motivé à faire des choses qu'il ne voit pas l'essence sens. Donc il faut les motiver parfois à faire des activités. Euh, la motivation doit venir évidemment des professionnels, des professionnels, des psychologues, des éducateurs, mais évidemment des moniteurs sportifs. Une bonne activité de motivation, motivationnelle, euh, permet qu'on puisse travailler sur les détenus, sur les internes et, encore plus important, euh, avec ses entourages. Parce qu'il faut comprendre la transformation personnelle du détenu, mais aussi la transformation de son entourage. Parce que si la personne se transforme, mais quand il sort de la prison, son entourage n'a pas changé, euh, on ne peut pas rien espérer de, de bon dans, avec, avec ça. Il faut travailler sur les deux aspects, les personnels et l'environnement, l'entourage. Ça, c'est ça, c'est une, une très bonne remarque. Vraiment, lorsque, lorsque vous êtes arrivé comme, enfin, comme, comme visiteur de prison, puis comme, comme entraîneur, comme… Comme, comme, pour, pour motiver les troupes autour de, du sport ou du théâtre, est-ce que vous avez senti une, une adhésion euh, très forte ou est-ce qu'il y avait-il avait quelques réfractaires qu'il a fallu euh, convaincre Est-ce que vous vous en souvenez Non, je crois que M. Euh, euh, Romeva a dit quelque chose d'important. S'il y a des gens qui viennent et qui sont qualifiés, qui sont reconnus en tant que, euh, que qualité, est-ce qualité de, de, qui va leur amener quelque chose, qui va leur apprendre quelque chose on les met pas, ça veut pas dire on les a pas mis dans la cour, débrouillez-vous, jouez au foot ensemble. C'est pas ça. On, on leur a apporté quelque chose parce que les personnes qui viennent ont des capacités pour leur construire un entraînement, pour leur donner un programme, pour faire un, un, un suivi. On a eu cette expérience, on a essayé de, de rentrer dans, dans les prisons avec des entraîneurs en disant euh, voilà, on, on, on apporte des gens qui vont venir deux fois, trois fois par semaine pour, pour faire les séances d'entraînement. Madame Buffet connaît la situation en France. Je veux dire, on s'est heurté à l'administration. Ils nous ont dit, ah oui, mais attendez, ça, s'il y a quelqu'un qui vient, déjà, il ne peut venir que le samedi. Il pouvait faire un entraînement le, le samedi, c'était le samedi matin. C'est compliqué, il va falloir des autorisations. On nous a posé tellement de problèmes et que même les, les entraîneurs qui étaient pleins de bonne volonté n'ont pas pu y aller. Le, le vrai débat, il, il est là mettons, il y a les installations bien sûr, mais le personnel, le personnel qualifié pour pouvoir, bah, c'est une reconnaissance, pour les gamins c'est exactement la même chose, vous avez la même situation, si, le, si les gamins ils disent, oh l'entraîneur on nous a mis, c'est le facteur du coin, je dis, il ne même pas jouer au foot, ils n'ont aucun respect et ça, ils ne vont pas être motivés, si on leur amène quelqu'un qui joue dans l'équipe première, et qui vient et qui, qui peut voir le, le, la, le, à l'entraînement ou qui peut voir le, le jour du match, ils, ils reconnaissent la, la compétence et ils ont envie de s'investir. Ça, ça, ça me paraît vraiment, vraiment le point essentiel, le personnel qu'on va mettre. Mais je, je vais faire une petite remarque. On parle, on parle de réinsertion. Le sport, et Mme Buffet l'a souligné, le sport euh, ne fait pas la réinsertion. Le, le sport à, en prison permet de mieux vivre en prison, de s'évader, mais c'est pas la réinsertion. La réinsertion, c'est un métier. Et quand Monsieur Rombéva disait, il faut l'entourage. Mais s'il ressort et que l'entourage il continue à faire le trafic à droite ou à gauche, il va retourner dans le trafic. Si lui il a réussi à avoir un métier, à construire quelque chose pendant ses années de prison, il va sortir avec un bagage. Il aura pas envie de retourner, de retourner là dans la prison. Donc il aura un, un avantage, un plus, et lui il pourra peut-être transformer. Euh, sa famille à ce moment-là. Donc, pour moi, la prison, le, le sport, il va servir pour, pour s'aérer, pour vivre, pour respirer, pour, pour s'évader. J'ai bien aimé la phrase tout à l'heure de monsieur Romavé on est en prison, mais à travers, on met, mais à travers le sport, on s'évade. Et oui, et en prison, c'est est un, un grand mot, cette évasion. Mais on doit construire son futur. Parce que sinon, il n'y a pas de futur. Il n'y a qu'une répétition de succession. Euh, Madame Buffet le citait, c'est 60% de récidivistes en France. Ça veut dire quelque chose, c'est quand même, il faut arrêter. Là. À un moment, il faut trouver une autre solution. Alors, justement, alors, Marie-Georges Buffet, justement, par rapport à ce que vient de dire Raymond, qui parlait, euh, enfin, disons, je cite, de, de lourdeurs administratives empêchant peut-être une plus grande souplesse dans la, dans la pratique du sport permettant de s'évader, est-ce est que vous avez vous-même été confronté à ces à ces lourdeurs administratives Et puis après, on demandera peut-être à Raoul si ces lourdeurs administratives sont peut-être moindres en, en Catalogne qu'en qu France ou qu'ailleurs. Ben, moi, je, je n'ai pas été confrontée à, à ces problèmes de lourdeur administrative, puisque un parlementaire, une parlementaire a le droit de se présenter à la porte d'une prison et on ne peut pas, euh, pas l'empêcher d'entrer euh, dans la prison. Euh, donc, je n'ai pas eu à subir ces, ces, ces lourdeurs. Mais... On a un système pénitentiaire qui est à bout de souffle, avec des personnels qui font les efforts nécessaires, qui veulent faire bien leur travail, mais qui ne sont pas toujours placés dans des conditions d'effectifs et de moyens leur permettant d'effectuer leur travail. Donc, moi, je partage complètement ce qui a été dit par les intervenants précédents. Nous avons besoin de personnel qualifié, euh, que ce soit pour la pratique sportive, que ce soit pour la pratique culturelle, que ce soit au niveau des, des enseignements, parce que pour apprendre un métier, il faut aussi avoir le temps et des personnes compétentes pour vous apprendre les choses. Euh, donc, euh, oui, on a un problème de, de, de, de personnel en nombre suffisant pour euh, euh, faire tout l'ensemble de ses activités. Je reprendrai ce qu'a dit Raymond Domenech, je partage son point de vue, le sport en lui-même ne peut pas être la base de la réinsertion, ça peut être simplement un élément, mais c'est vrai dans la société. Quand parfois on, on, on entend des discours qui disent, bah, oh ben, faut faire faire du sport dans les cités parce que comme ça, euh, on va empêcher la délinquance. Non, le sport peut être un élément qui permet à des jeunes de rencontrer d'autres, d'être encadrés, d'être, voilà, d'être conseillés et tout ça. Mais si le jeune n'a pas les moyens de poursuivre ses études, s'il débouche sur le chômage à la fin de ses études, etc., on n'a pas résolu par le sport. Le sport est un élément mais il ne faut pas demander au sport, je l'ai toujours dit, ne demandons pas au sport de régler les problèmes de la société. Euh, le, le sport en est bien incapable, parce que lui-même est traversé parfois des mêmes dérives que la société. Donc, c'est pour chaque individu et pour le collectif, c'est un plus le sport. Donc, il faut du sport, une pratique sportive dans les prisons. Mais vous avez raison, Monsieur Domenech, ce n'est pas ça qui fera en soi la réinsertion. Monsieur, monsieur Romeva Raoul, vous avez publié une thèse de, une thèse de doctorat qui porte sur l'activité physique dans, dans les prisons. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer le, le, comment, les, les conclusions de votre, de votre thèse de doctorat En fait, c'est marrant. Je suis très content de constater que la thèse que je défends c'est exactement la même que défend M. Dominique et Mme Fé. C'est-à-dire… Euh, des choses, la première, le sport peut être euh, très utile. Il ne veut pas dire qu'il le soit, ça dépend. Ça dépend de comment on l'utilise, c'est un outil. Le sport, c'est un outil. Euh, il faut bien l'utiliser euh, par rapport aux au buts, aux objectifs qu'on cherche. Et c'est ça, ça, vrai, dans la prison et dehors de la prison. Donc, le, le sport, c'est un outil et un tel outil, il faut être à disposition du, du but que cherche euh, le travail pénitentiaire. La prison peut, peut servir à des choses, soit garder les gens et les faire payer en erreur. Ils ont commis un erreur, ils ont, ils ont, ils ont, euh, ont euh, euh, fait une mauvaise euh, attitude et il faut les faire payer. Ça c'est une voie euh, des de, de, de comprendre la prison. Et la deuxième façon, c'est de les aider. La prison doit aider les gens à trouver des schémas différents à celui du crime, à celui du non. Alors, c'est là où le sport peut, peut j'insiste, peut faire la différence. Le sport bien utilisé peut aider les gens à trouver ces schémas différents. D'abord, parce que le sport fait aider certains. Personne, certaines personnes, pas tout le monde, mais certaines personnes, à, à adopter des, des conduites, des habitudes différentes, à se voir à, à, à eux-mêmes d'une façon plus positive, à, à faire un travail de respect par soi-même soi et par les autres, à travailler la persévérance, à travailler la discipline, à travailler la suivi des normes. Ça, c'est le sport qui peut aider à faire ça. Mais aussi, le sport PED a créé une conscience citoyenne. Je conçois la prison dans une perspective républicaine, originairement républicaine. C'est-à-dire la création d'une citoyenneté active. C'est quoi le but d'une prison républicaine De créer des citoyens actifs. Le sport PED à faire ça, parce que le sport permet le travail en équipe, la promotion des valeurs, par exemple, la masculinité, les masculinités en pluriel, parce qu'il n'y a qu'une masculinité, il y a plusieurs. Masculité. Changer certaines visions de la masculinité, évidemment, la violence qui est euh, certaines fois est liée à certaines façons de masculinité. C'est l'espoir qui peut aider à faire ça. Mais ça, on ne peut, peut le faire que s'il y a quelqu'un derrière qui dirige, c'est-à-dire s'il y a une équipe de professionnels derrière qui dirige la prison, évidemment, le travail de traitement euh, avec ce but. C'est-à-dire les, les sports est un but, euh, disons, est outil au service d'un but. Si la prison, et ça c'est le système que je comprends, c'est le système catalan. Le système catalan a euh, un, un, un, un taux de, de, de, de, disons, de réinsertion sociale de 60%. Réinsertion sociale, c'est-à-dire 60 62, 65% de réinsertion. C'est-à-dire euh, il y a 3, 4, 4 sur 10 personnes qui... Euh, euh, en fait euh, qui reste encore euh, c'est important parce que euh, disons dans un, un objectif dans un but de de, de de comprendre la prison comme cet instrument, cet outil de transformation personnelle, c'est un tour que c'est pas mauvais euh, c'est pas excellent c'est pas idéal mais c'est je trouve dans la bonne direction et la différence c'est les modèles tu peux avoir des prisons fermées des prisons conçues comme des espaces pour punir les gens, ou comme des espaces éducatifs. Si on conçoit la prison comme un espace éducatif, des créations, des motivations, d'accompagnement des gens, les taux de, euh, disons de de résocialisation est beaucoup plus haut, augmentent automatiquement. Et ça, c'est une donnée, hein? ce n'est pas, pas spéculatif, c'est complètement euh, objectif. Alors, quand on investit dans ce type de présent, et l'espoir est un outil, j'insiste, pour faire cela, alors on voit les effets. Mais il faut y investir sur l'architecture, sur l'architecture, mais aussi sur la condition, sur la capacité humaine, les professionnels, finalement. Alors, nous, nous commençons à avoir des, des, des questions sur, sur YouTube, et d'ailleurs, d'ici 10 minutes, nous en prendrons Davantage, mais là, il y en a une qui, qui me paraissait bizarre, parce que je, je m'apprêtais pratiquement à vous poser la même question. C'est une question qui vient de Mercier Romagoza. Mercer S'agit-il de sport individuel ou collectif Et alors, moi, la question que je, que je m'apprêtais à, à vous poser, c'est quels sont les sports les plus aptes à être pratiqués euh, en prison, évidemment, quand on voit Raymond Domenech, on pense tout de suite au football, c'est la raison pour laquelle j'étais très heureux qu'il parle de théâtre, parce que c'est une passion que nous partageons tous. Quels sont les sports et plus largement les activités les plus aptes à être pratiquées en prison pour pouvoir justement, eh bien ce que, ce que vous venez de dire, euh, Raoul, pour pouvoir euh, faire évader au sens, euh, <rire> au sens psychologique, hein, pas <rire> évader les détenus, c'est autre chose, mais au sens... quels sont les sports les plus, les plus recommandés alors, je... Tous les trois, vous pouvez de les trois intervenir naturellement. Je... Euh, c'est vrai que le fut, c'est toujours les rois, hors mur et dans les murs, c'est toujours. Euh... Oui, mais Alors, il, faut faire... il faut de la place. Il faut il faut de la place. Il faut quand même un grand terrain. Enfin, je sais pas. Je, je... Oh, ben, ouais, il y a un grand terrain, mais on peut faire aussi des footballs là euh, Donc, on peut, on peut s'adapter, oui. Mais Bien. ce qui est important aussi, c'est que euh, même si l'estigme du sport en prison nous amènent nous amènent à au foot. Et à la musculation, parce que ce sont les deux sports le plus disons, liés à la mentalité qu'on a dans une prison, il faut, des, il faut, il faut noter qu'il y a euh, et ça c'est responsabilité de l'administration, euh, il doit y avoir une diversité d'options. Alors la logique, pour moi, la logique qui doit euh, s'imposer, c'est que on doit pouvoir faire dans la prison le même type de sport qu'on ferait dehors la prison. On ne peut pas euh, considérer un type de sport que pour la prison, parce que euh, pour une logique très, très simple, oui. si finalement ces gens doivent sortir, alors on a pourrait. Et dans ces cas, il y a le foot, évidemment, il y a le basketball, mais il y a beaucoup d'yuras. Beaucoup d'yuras. Les aura c'est euh, une activité qui a de plus en plus de soutien. Il y a la natation, donc il y a une piscine, ce pas toujours le cas. Il y a euh, maintenant, évidemment, un fitness mais un fitness qu'on pensait avec les crossfit, qui permet aussi de faire disons, des activités beaucoup plus créatives, en euh, retournant à, à, à la définition qu'avait fait euh, Madame Bouffet. Euh, on, on fait des sports d'équipe et des sports individuels qu'on fait en équipe. Les deux choses sont importantes. On fait des sports en équipe, c'est-à-dire le les volley les volleyballs, les basketballs, mais on joue aussi, on fait des sports individuels en groupe. Est-ce qu'il y a une autre façon de faire d'équipe aussi on peut, faire les spinning, on peut faire le, le spinning, on peut faire le, le fitness, la même, la natation. Ce sont des sports individuels, mais qu'on fait en groupe et on, on s'entraîne en groupe. Et ce qui fait aussi une autre façon de créer des communautés. Raymond, peut-être un petit mot. Et puis après, il y a une question qui s'adressera directement à, à Marie-Georges Buffet. Raymond, un, un, un mot sur ce qui, sur ce qui vient d'être dit. Le, le football tient une, une large place, mais pas seulement. Que, quelle, est, quelle est votre opinion le, le football tient, dans les prisons que j'ai visitées, il tient une part essentielle, même s'il n'est pas toujours pratiqué. Et il est dans, dans la culture de, de tout le monde, donc il, il fait partie de, de la vie des, même des, des détenus. Mais le problème du football en, en prison, on l'a vu, j'ai fait une opération, on l'a fait euh, à Paris, où on est allé pour couper les barbelés autour du terrain de foot. Parce qu'il y avait le terrain qui était le long des murs et il y avait les barbelés. Et ils avaient été obligés d'arrêter le foot parce qu'ils perdaient les ballons euh, au bout. Ils dépensaient 10 ballons par, par match. À chaque ah oui. fois, ballons, ils étaient dans les barbelés, crevés, il fallait aller les chercher. Donc, on, a fait, euh, on avait fait justement une opération comme ça euh, avec... Euh, on était deux ou trois pour couper tous les barbelés qu'il y avait autour. C'est la problématique du foot. Il faut de l'espace, mais c'est vrai que le futsal permet ça. Mais ce que nous disaient aussi les les, les gardiens, c'est que le foot salle crée une forme de tension. Et il y a une pression euh, supérieure. Le, le foot à l'extérieur, euh, y a, y a, on a l'impression qu'il y a de l'espace. Ouais. Il peut y avoir des, des rivalités, peut y avoir, mais c'est moins tendu qu'en salle. En salle, ça peut partir très, très, très vite. Et je me souviens que dans la prison qu'on avait visitée, à chaque fois qu'il y avait des trucs en, en salle, ils étaient vigilants, ils étaient très nombreux pour pour arrêter vite le, le, les, les séances ça posait un problème mais qui... le foot est toujours là ce qui veut dire évidemment que les sports de, les sports de plein air sont plus recommandés que les sports euh, comment dire indoor ils sortent ils sortent rejouer ouais, à l'intérieur quand on est bien toujours sûr. à l'intérieur voilà on n'est pas des islandais on vit pas toujours en dessous euh, voilà ouais. Exact. Alors, là, nous avons une question de, de Mathieu, alors là, qui je pense s'adresse vraiment directement à, à Marie-Georges Buffet. Je, je cite comment, « Comment organiser des activités sportives dans une prison en surpopulation carcérale » à laquelle vous faisiez allusion, Marie-Georges Buffet, où donc il n'y a, a, a pas de place, où il va se poser un problème de, de place. Il n'y a pas qu'un problème de place, il y a aussi un problème d'accompagnement. Il y a un problème d'accompagnement de la part des services pénitentiaires, parce que quand vous avez une prison qui est en suroccupation, ce n'est pas pour ça qu'il y aura beaucoup plus de personnel. Et donc pour accompagner les détenus vers une activité sportive, pour encadrer cette activité sportive, même s'il y a des professionnels, des moniteurs de sport, ça demande des moyens au personnel. Donc plus vous avez de, de, de, de détenus dans une prison avec un nombre de personnel identique, plus c'est difficile de les accompagner. Parce qu'il y a des pratiques sportives qui peuvent se faire à l'intérieur de la prison. Euh, bon, pas toujours dans de très bonnes conditions, mais qui peuvent se faire à l'intérieur de la prison. Moi, j'avais assisté à des, à des tournois de, de judo et des choses comme ça. Mais euh, quand on parle natation, ça demande accompagnement, ça demande sortie. Euh, euh, donc, accompagnement par, par du personnel. Donc, c'est vrai que la suroccupation des prisons françaises est un obstacle. <de> Raoul, peu. peut-être peut un petit mot, un petit mot là-dessus. Oui, pardon, Raymond. Non, si y intervenir. je voulais poser une question. Le problème de la surpopulation en France, qui est réglé en Catalogne, n'est-ce pas Parce qu'en Espagne, les peines de moins de deux ans ne, sont, ne se font pas en prison. excuse moi mmh. une Réglementation différente. Les, les peines. Quelqu'un qui a deux, qui a moins de deux ans de, de jugement, ah oui. ne se font pas en prison Non, en euh, Espagne, non. Espagne, Il faut normalement on... plus de deux ans de condamnation pour entrer en prison. Oui. Entrer en prison, voilà, c'est ça. Alors qu'il faut rappeler qu'en moyenne, les condamnes en Espagne sont beaucoup plus hautes que la moyenne européenne. Hein. Au niveau européen, on considère une condamne euh, haute de cinq ans. Ici, dans le système pénal espagnol, cinq ans, c'est une condamnation très normale. Hein. Il y a plein de gens qui sont condamnés à cinq ans. Euh, sans aucun problème, 5, 10, 15 ans, euh, ça c'est un problème du système pénal espagnol, c'est-à-dire les condamnations en Espagne sont très hautes par rapport à la moyenne de, euh, de rester, alors qu'il y a une autre, une autre question là, euh, et, et en fait c'est démontré, c'est évident, euh, il y a plein d'études sur ça, le plus vétant qu'on passe en prison, le plus difficile qu'il est la réinsertion. Ah ouais. Alors ouais. c'est pas un c'est pas un aspect mineur ça. Hein est-ce est que est-ce que comment dire euh, votre expérience Raoul est-ce que les, les libérations pour bonne conduite qui j'imagine quand même ont également lieu en Espagne du moins je le souhaite peuvent-elles être, <rire> peuvent être peuvent être liées justement à, à, à la pratique d'un sport c'est-à-dire en d'autres termes est-ce que quelqu'un ouais. qui se comporte bien sur ouais. un terrain de basket de volleyball, de, de que sais-je peut bénéficier grâce à ça d'une clémence et, et peut-être plus tard d'une libération pour bonne conduite. Ce n'est pas le seul argument, mais c'est un des arguments, c'est-à-dire quelqu'un qui se comporte bien dans un contexte qui a beaucoup de risques, parce que Raymond Domenech l'a bien noté avant, en fait, euh, on dit euh, que ouais, le sport, c'est toujours pacifique. bon, euh, un, un, un match football à la prison, ce n'est pas, pas toujours pacifique. Il y a tension, évidemment, il y a un, un esprit compétitif très fort. Tout le monde est gagner. Tout le monde croit qu'il est mieux que l'autre, que, que le copain. Donc ouais. ça, il faut les travailler aussi. Type de, ça, c'est lié aussi à certains types de masculinité. Donc euh, ça, il faut les travailler aussi dans la logique sportive. Quand quelqu'un fait un bon travail dans cet espace-là, on peut comprendre qu'il bon, a des raisons pour faire un bon travail dehors. Alors qu'il faut comprendre aussi une autre chose. Le fait que tu ne sois pas en prison ne veut pas dire que tu sois libre de la condamnation. Euh, un troisième décret, par exemple, en Espagne, euh, c'est aussi une façon de payer une condamnation. Tu peux, faire, tu peux payer la condamnation dedans, d'une prison, ou dehors, en faisant certains services. Qu'est-ce que ça veut dire Parfois, on confond euh, de devoir payer une condamnation à être enfermé. Alors que si on pense à, avec une logique, j'insiste, républicaine, on devrait comprendre que la privation de liberté, la privation totale de liberté, ne devrait être que pour ces cas où vraiment il y a un danger euh, pour cette personne d'être en liberté. Euh, ce n'est pas l'impunité. Hein. Ce n'est pas l'impunité. On peut payer. Une dette avec la société, avec la société, sans nécessairement être fermé dans une prison. Ça, c'est des mesures alternatives qu'on doit étudier. Et les sports peuvent aider aussi à trouver ces mécanismes alternatifs. Il ne faut pas confondre euh, la, les devoirs de payer une dette avec, une, avec la société avec l'obligation d'être fermé. Quand on comprend ça, la société sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, disons, préparée pour comprendre les différentes système de, de, de, de punitions. D'autres questions qui arrivent, elles, elles sont très nombreuses, on est obligé de, de faire un tri, mais là, là il y a une, une très bonne question, peut-être peut pour Marie-Georges Buffet, est-ce que, comment, c'est Julien Cizel qui nous pose la question, quels sont les moyens possibles pour financer l'activité physique pour les prisonniers et ainsi pérenniser euh, tous ces bénéfices dont, dont, dont, dont nous parlons En d'autres termes, est-ce que financièrement, est-ce que le sport en prison est une priorité selon vous Peut-être marie georges je Buffet ou si je... Raoult Oui, nous vous écoutons. On a, un problème. Pardon. on a un problème de financement du sport en général dans la société française euh, puisque le sport est massivement financé par les taxes, une partie des taxes sur les jeux, les paris en ligne, les, les des retransmissions télé, etc. Bon, on a un budget des sports qui est très faible dans notre pays. Hein? C'est euh, voilà, un ministère qui aujourd'hui n'est plus considéré comme un ministère de plein exercice avec des moyens suffisants. Voilà. Donc, on a un affaiblissement du ministère des sports et des moyens consacrés au sport. Bon. Euh, moi, je pense que, bien sûr, c'est le ministère de la Justice qui doit financer la pratique du sport, mais on pourrait avoir un travail interministériel qui permettrait de voir comment, y compris des clubs, des clubs euh, amateurs ou professionnels, pourraient être associés à tel ou tel euh, centre de détention euh, avec un financement du ministère des Sports, du ministère de la Justice, pour travailler euh, à voilà, une pratique avec euh, les détenus. Je pense qu'il y a un effort à faire au niveau de, de ces financements euh, au ministère de la Justice, mais aussi au ministère des Sports. Votre sentiment, Raoul, là-dessus, bien qu'il est possible que la situation en Catalogne soit, soit, soit différente euh, Non, non, je peux madame Buffet, parce que c'est exactement le même problème. Euh, le sport en général, il est sous-financé, le sport en général, comme discipline. Le sport, au-delà des sports spectacle, je veux dire, il y a une dimension du sport, c'est le sport spectacle. Évidemment, on a, on a vécu disons, une catastrophe à cause, de la, à cause de la COVID et tout ça. Mais là, le, ce qu'on qu appelle les sports sociaux, les sports tels qu'un service social, au service du bien commun. Alors là, on a un vrai problème. Quand on regarde l'agenda 2030, par exemple, et, et, et les demandes de Kazan, du rapport des Kazan, on voit qu'il y a beaucoup d'espaces où les sports peuvent jouer un rôle très important sur la cohésion sociale. Si l'égalité euh, euh, des gens, si la euh, lutte contre la violence, si la lutte contre l'exclusion, euh, tout ça, euh, évidemment, est important dans un contexte euh, des prisons, mais euh, surtout est important dans un contexte des sociétés. Alors, euh, il y a un problème des conceptions du sport. Et au niveau social, je dirais, je, je prends un petit risque. Je viens du monde de la gauche, je, je suis divers. J'ai toujours, de, toute ma vie était de... de dans, dans les mouvements verts, verts et gauche. C'est ce qu'on appelle la roche verte. Euh, et là, on a parfois, parfois, donc c'est pour cela que je suis très content d'avoir Madame Bouffet aussi parmi nous, parce qu'on a des certaines perspectives de la gauche, on a un préjudice vis-à-vis des -vis sports. C'est pour cela qu'il faut rappeler que les sports est un outil aussi pour faire, euh, disons, des projets d'égalité sociale. C'est un projet qui a tout à fait un rôle dans une perspective de gauche. Moi, je suis un gauchiste, je suis tout à fait de gauche, je suis un père. Et je comprends le sport comme un outil, comme un outil social, comme un outil, même pour faire, je ne veux pas être trop prétentieux, mais pour faire la révolution. On peut faire la révolution à travers ce sport. Et ça, on peut le faire dans un système pénitentiaire et au-delà aussi. Et sinon, euh, il ne faut que voir euh, les activités les plus euh, dynamiques qu'on voit dans des quartiers, les plus le plus pauvre, c'est des activités sportives. Quand on voit euh, dans les chambres de réfugiés, c'est quoi la première demande quand on a les, les, les, les premières nécessités, les premiers besoins couverts hein. Évidemment, quand on a, euh, disons, la nourriture et, et les logements couverts, qu'est-ce qui faut faire Du sport. Alors, le sport, c'est un, un langage, c'est un espace de, de rencontre, c'est un outil pour permettre aux gens de créer des opportunités qu'autrement, ils ne verraient jamais. Je vous mets un exemple. On a eu beaucoup de gens qui nous visitent en prison, euh, plein de monde, plein de monde, beaucoup, et on est tout à fait reconnaissant. Je vous dis, la personne qui a mobilisé le plus de gens, avec différence, c'était la visite de Pep Guardiola. Les jours que Pep Guardiola est venu en prison, tout le monde était là, tout le monde. Même des gens qui étaient du Real Madrid, qui étaient anti barça qui étaient n'importe quoi. Ils étaient tous là. Euh, donc, l'espoir au niveau de, pas que au niveau de, de disons, de, de, euh, de référents au niveau des de, de modèles, mais aussi au niveau des activités sociales, le sport a une capacité de mobilisation incroyable, incroyable. Mais on trouve trop de difficultés pour euh, investir, soit au niveau du budget, soit au niveau, au niveau des, priorités, des priorités dans ce domaine-là. Et c'est pour cela que je suis très content d'avoir Madame Bouffet Membre du Parti communiste et qui est devenu à l'époque euh, la ministre de, du Sport et de la Jeunesse. Alors, vraiment, je... oui, pardon, pardon, Marie-Sorce Buffet, je vous en prie. Oui, d'ailleurs, pour réaffirmer que le sport est un droit aussi essentiel que le droit à la santé, le droit au logement, le droit à l'éducation ou le droit à la culture, je viens d'éditer de, de, de, de, une résolution. Euh, sur le sport signé par des députés de toute sensibilité politique qui réaffirment le sport comme un droit et donc conjuguent à partir du sport comme un droit les moyens financiers, l'investissement public, tout ce qui est nécessaire pour que ce droit soit assuré à chaque citoyen et chaque citoyenne. Et j'ajouterai en parlant du sport comme un espace de liberté, un espace d'émancipation, euh, la pratique par les femmes du sport est dans beaucoup de de pays, un combat d'émancipation, un combat révolutionnaire que de, de, de, de les femmes puissent euh, voilà, se saisir du sport pour, euh, pour s'émanciper de la tutelle euh, patriarcale. Et ça, je trouve que c'est beau aussi de penser le sport comme ça. Bah, Georges Buffet, vous nous précisiez en, en, en début d'intervention qu'il y avait, j'espère avoir bien chiffre, 4% de femmes en prison comparé à 96%. J'espère que j'ai bien noté ce chiffre. Oui, oui, ça, ça. donc c'est Et alors, justement, alors puisque, puisque nous, nous, nous parlons d'elle, quels sont les. Avez-vous été témoin, je ne sais pas, de sports pratiqués par, par les femmes en priorité Est-ce que les sports avait dont nous parlons. De judo, du judo, j'ai vu beaucoup de femmes qui faisaient du judo, euh, des sports collectifs, euh, basket, euh, et puis gymnastique, euh, voilà. Alors, il y a une question d'Albert Bargues bon, qui va peut-être vous, peut vous faire sourire. Mais <rire> <rire> voilà, on, ça, ça, va, comment, ça, ça, ça va faire sourire euh, Raoul et, et Raymond. On parle surtout de sport réalisé entre les murs, évidemment. Croyez-vous qu'il soit possible d'imaginer des pratiques sportives qui approchent des prisonniers de la nature, la montagne, la mer et la voile, sans, évidemment, sans avoir des tentations d'évasion <rire> au sens propre du mot naturellement, alors je ne sais pas qui peut, qui peut répondre à cette question que je trouve euh, assez amusante pour, pour, pour, pour tout dire. Ouais, en fait, il faut que je, je dis bonjour à mon ami Albert Vargas, il est ah, vous le connaissez Un navigateur extraordinaire, il a fait les tours du monde plusieurs fois à la voile, donc il connaît très bien, il connaît très bien les mondes du sport et les mondes de la nature. Mais, euh, mais la, réponse, la, la, la demande n'est pas courte. La demande est très intéressante et très importante parce qu'une des choses qu'il faut, euh, qu faut faire euh, à travers du sport, c'est reconnecter les gens avec les mondes extérieurs. Et ça, euh, ça c'est euh, un besoin. Imaginez-vous quelqu'un qui a passé huit, dix ans en prison dans la prison. C'est pas facile de rentrer dans la société. C'est pas facile de retourner à un monde qui a, qui a complètement changé euh, pour lui. Alors, euh, l'espoir, c'est un moyen, c'est une voie à travers de laquelle ces personnes-là peuvent commencer à connaître la réalité qu'ils voient, qu'il qu existe dehors. Par exemple, quand on fait un match de football avec des gens qui sont en prison et qu'on sort pour faire un match dehors, Évidemment, la tentation de, de, de, de en fait, de, de, de, de fuir, oui. est toujours là, mais, euh, mais ouais, c'est on... hein. pas très intelligent parce qu'ils risquent beaucoup, ils risquent beaucoup et normalement les gens qui font ça savent très bien les risques euh, de, ne pas, euh, de ne pas suivre les règles qu'ils sont données. Donc c'est pas habituel et quand, quand quelqu'un fait ce type d'activité dehors, en, la prison, il y a des gens qui qui échappe, ce n'est pas, pas habituel. Il connaît très bien les risques et il comprend très bien que s'il veut avoir la possibilité d'être tout le temps dehors, il faut qu'il rentre en prison pour faire son travail. Ouais. Et ça, ça c'est important. Oui, c'est une bonne, ouais, c'est une excellente, une excellente réponse. Euh, Raymond, euh, vous, vous qui êtes dans un sport où les, où les sponsors sont assez importants, les sponsors privés, et autres mécènes, etc. Est-ce qu'on peut, c'est une question de, de Julien, est-ce qu'on peut envisager, selon vous, euh, que des mécènes euh, ou des sponsors privés, donc, euh, puissent soutenir euh, l'effort de, de la pratique du sport en, en prison Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, euh, ne serait-ce que pour euh, pallier euh, carence, euh, notée tout à l'heure par, par Madame Buffet, entre autres Pour financer, tout simplement, la pratique du sport en prison, est-il possible de faire appel à des sponsors privés on a été confronté quelques fois justement à cette problématique quand on cherchait des fonds pour aider les, et faire des actions en, en prison et, et toutes les boîtes nous disent la, la même chose, ils disent on ne peut pas, pour notre image c'est impossible comment vous avez que qu'on va aider des gens qui sont en prison donc qui ont, qui ont fait des trucs qui étaient hors la loi c'est impossible c'est impossible on l'avait fait dans le cadre en disant c'est pour éviter, c'est les premiers euh, les, les, la première pour ceux qui sont rentrés en prison la première fois pour éviter la, la, la récidiviste. l'opération s'appelait lutter contre les récidivistes, pour éviter qu'ils qu reproduisent ça, mais même là les sponsors n'ont pas ils ne pouvaient pas, ils disent j'imaginais quand on va on fait nos publicités, puis ils aident les prisons ils aident les gens qui sont dans les prisons, ça ne marche pas donc, il euh, y, y, y a un vrai blocage au niveau de, des sponsors, c'est difficile. Et donc, Ça, c'est un point… Tout à l'heure, oui. euh, sur pour l'évasion euh, à travers l'informatique, pour ceux qui veulent faire de la voile, il y a Virtuel Regatta, où on <rire> peut voyager, on peut faire toutes les courses qu'on veut, c'est un truc extraordinaire, on peut faire le vent des globes, la route du Rhum, et on a 100 bateaux et on peut voyager. Euh, et les gens peuvent… Le, le faire en toute permanence. Alors je sais pas comment sont utilisés les ordinateurs dans les. C'est impossible. Zéro. Zéro. Ben voilà. Zéro. Zéro. C'est pas possible la prison ça. C'est pas possible. Voilà. Donc euh, l'évasion n'est pas possible. Et je reprends ce que disait Madame aussi euh, Madame Buffet sur le sport pour les, les femmes et les quartiers euh, difficiles. On met nous en place hein, avec le, le syndicat des entraîneurs un Bafa. Euh, pour un BAFA football justement qui est, euh, où on demande d'avoir 50% de femmes qui viennent et qui, qui, qui s'inscrivent parce que c'est ces femmes là qui dans les quartiers assurent une forme d'équilibre et si elles, elles se sortent de l'emprise du milieu elles vont donner autre chose elles vont éduquer o, o, autrement et je trouve que mettre les femmes en avant pour les quartiers comme ça compliqués, difficiles à travers le sport, leur donner un diplôme c'est un diplôme qui leur permet de travailler dans les colonies, euh, avec le support du foot, parce que le, le foot, c'est le, le médiateur permanent pour tout le monde, et quelqu'un qui gère une vingtaine de gamins, s'il ne il peut pas leur faire faire un petit peu de foot, il ne s'en sortira pas, hein, il aura des problèmes, hein, en les mettant un petit peu, le, le foot à cette capacité de rassembler tout le monde. et des gamins hein, qui, qui se rassemblent, s'ils ne jouent pas au foot, ils diront, ouais, mais ils disent toujours la même chose. Ils disent, mais on joue qu'en foot, on joue qu'en foot. Et les femmes n'ont pas forcément les moyens. Donc, ce qu'on a fait, cette opération-là, c'est d'essayer de donner justement ces diplômes à ces femmes dans les quartiers défavorisés. Voilà, pour l'ensemble des questions. Mais je suis désolé pour le virtuel regatta, parce que c'est <rire> un truc super. <rire> euh, ma, ma, Madame Buffet, un, un petit mot sur ce que vient de dire Raymond et sur ce que a dit doublement Raymond, sur le fait que des entreprises rechignent à, à, donc à soutenir le sport en prison, euh, certains, pour leur image, certains pourraient au contraire penser que ça peut, peut être très bon pour leur image. Je ne sais pas, quel, quel est votre, quel est votre, votre oui, sentiment est enfin, Ça me met en colère, c'est incompréhensible cette réaction. Au contraire, quelle belle image pour une entreprise de dire « je mets des moyens » pour faire en sorte que des jeunes détenus, ou des moins jeunes, mais des jeunes détenus, s'en sortent, repartent dans la vie, etc., après avoir payé euh, à, euh, leur dette à la société. Mais c'est une image formidable pour une entreprise qui se veut, une entreprise qui joue un rôle dans la société. Moi, j'ai été choquée quand j'ai vu comment toutes les publicités utilisaient le Covid pour dire « achetez mon produit », parce qu'il y a le Covid avec mon produit, vous allez voir euh, bon, ce qui va se passer. Mais euh, est-ce qu'on peut avoir une publicité intelligente une publicité qui, qui ne vise pas simplement le consommateur imbécile, mais qui vise à faire réfléchir les hommes et les femmes. Euh, voilà, Et expliquer que moi, entreprise qui, qui, qui euh, fait des vaccins ou qui fait je ne sais pas quoi, qui fait des vêtements et tout, je vais essayer de, de, de, de participer à un effort collectif pour aider ces, ces jeunes à s'en sortir. C'est pas mal quand même. Je, je trouve que c'est pas mal. Je Alors trouve que pour l'image... En... Pour... Oui, pardon. Mais l'image, mais justement, je suis utile. Oui. Moi, je suis une entreprise utile à la société. Voilà, ouais. c'est quand même pas mal d'avoir une, une entreprise qui est utile à la société euh, et donc aux gens, aux hommes et aux femmes qui utilisent cette entreprise par leur achat, etc. Bon, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Moi, je, je salue vraiment l'initiative dont nous a parlé Raymond Demenech sur la formation de ces femmes euh, pour qu'elles puissent encadrer euh, euh, au niveau du foot les gamins, etc. Mais euh, j'ai envie de dire, il faut que dans la société tout entière, on accepte que les femmes prennent le temps de faire du sport. Euh, trop souvent, euh, c'est toujours la même idée, l'homme il peut sortir, il peut prendre des responsabilités, il peut travailler, et puis la femme, parce qu'elle serait en charge du foyer, de l'éducation, elle ne pourrait pas prendre du temps pour soi. Or, si on veut qu'il y ait une pratique féminine qui se développe, il faut qu'on laisse les femmes prendre du temps pour elles, et ça peut être une pratique sportive. Et puis, il faut donner de la visibilité au sport féminin. Euh, Raymond Domenech agissait pour qu'on voit plus de foot féminin à la télé. Parce que ça donnera envie à des filles de faire du foot. Euh, ça, donne, ça montrera aux garçons que le, le foot n'est pas une affaire que de garçon, que ça peut être une affaire de filles. A et puis j'espère du... qu'on va avancer dans les clubs professionnels pour développer le foot féminin professionnel. Ça, ce serait aussi un beau défi, mais bravo pour ce, votre initiative. Il y a, par rapport au foot féminin, ce que vous dites, le, le, la Ligue a, a donné à Rétrocède 6 millions d'euros à répartir pour les clubs professionnels de D1. Il y a un vrai développement qui est en, en train de se mettre en place. Mais moi, plus que l'image comme ça du sport professionnel, je pense que c'est les structures et l'encadrement. Si les femmes encadrent, elles vont développer finalement ça, petit à petit, et elles vont amener les filles au sport. C'est ce qu'on veut, parce que on va revenir sinon au sport d'élite simplement et les filles auront envie d'en faire. Mais si elles n'ont pas les moyens dans leur quartier, parce qu'on leur laisse pas le faire, on n'y arrivera pas. Il faut commencer par là, il faut commencer à, à, à la base et on va grimper petit à petit et on aura un vrai sport spectacle féminin. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux sponsors. Là, ça commence à marcher. Mais les télés, quand elles retransmettent un match, sauf si c'est un match de Coupe du Monde, un match de, de, de, de l'équipe de France, ou un match de championnat de D1 féminine, elles vont, euh, vont faire, quand ils auront fait 100 000, 150 000 personnes, ils seront contents, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffit pas pour faire un programme. Donc, pour le moment, il faut, faut mettre l'infrastructure avant, avant le, le haut niveau. Euh, Ra Raoul, peut-être votre opinion et surtout votre éclairage sur comment euh, se passe en, en, en Catalogne l'éventuel financement privé, donc à base de sponsors privés, euh, du sport en, en, en milieu carcéral. Et, et, et Existe-t-il ouais, Tout, tout d'abord, il faut toujours rappeler que euh, l'objectif 17 de, des ODS, c'est-à-dire des objectifs de, de développement soutenable, euh, nous encourage à nous tous à faire des coopérations dans les cadres publics et privés. Et pour cela, même dans les cadres du sport, ça, c'est important. Alors que là, au niveau catalan je dois dire que ça existe. Il y a des initiatives privées qui est le système public euh, avec soit euh, disons, en fournissant des, des équipements, par exemple, euh, des, des, gym, des des chaînes de gym euh, qui font un renouvellement de son équipe et donc qui euh, offre euh, les anciennes machines travailler au gym à des centres pénitentiaires, par exemple. Il y a des clubs de foot, des clubs de waterpolo des clubs de, de, de basketball euh, qui offrent du matériel. Pour pouvoir faire des, des activités à, au, au centre pénitentiaire, il y a des, ils ont des clubs qui, qui, même, offrent ces professionnels pour pouvoir faire des masterclasses euh, dans des moments concrets. Donc, ça existe. Le problème, là, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué euh, quand on regarde ce que Madame vous fait noter, euh, les bénéfices. C'est-à-dire, il y a encore euh, un stigme avec la prison. Euh, euh, être en prison c'est toujours euh, une chose de très mauvaise et donc il faut lutter contre l'estime il faut toujours rappeler un de chaque 1000 habitants un de chaque mille personnes est un détenu ça c'est les chiffres en france et ça c'est les chiffres en Catalogne. je veux dire avec ça c'est beaucoup plus facile de finir en prison d'espoir en qu'on et euh, J'ai dit toujours, quand, je, quand il y a les gens qui, qui viennent me voir, euh, ils me disent « Bon, voilà, écoutez, c'est produit ou d'être en prison ?» Je vous dis « Bon, euh, comptez, si vous faites un raconte, euh, un groupe de 1000 personnes, un de ces 1000, c'est très probable qu'il finira plutôt tôt, plus tard, en prison. Alors que, si on regarde plus à la limite, il y a des quartiers où c'est pas un de chaque mille. C'est un décembre, ou un des 50. » Donc, il y a des espaces, des endroits, euh, des réalités sociales où cet pourcentage est beaucoup plus haut que dans les autres. Ça, c'est tout à fait vrai. Et c'est là où euh, les liens avec, euh, les, euh, disons, les sponsors sont très importants. Parce que si on peut lier le sponsorship euh, à un taux de euh, réduction de la réincidence, de la récidivance, de la récidi, ré, récidivance, <rire> Récidive, euh, récidive, récidive, euh, récidive très basse. Alors c'est un bon, c'est un bon lien, c'est un bon lien associé une marque euh, privée au fait qu'il y a de moins un moins risque de commettre de de, de, de faire des crimes. C'est positif. C'est toujours c'est toujours une chose qui doit être mis dans un côté positif. Alors c'est ça qu'il faut qu'il faut mettre euh, disons euh, euh, sur si la table. On peut faire ces liens, on doit faire ces liens. Euh, déstigmatiser, lutter contre les stigmes, c'est une façon aussi de réduire les risques, euh, avoir des potentiels, euh, disons, euh, d'alignants. On nous demande également, c'est Mathieu, alors là vous pouvez tout à fait les, les trois répondre, il n'y avait non pas que les, que les sponsors privés, il y a également la Ligue, la Fédération, etc. J'imagine que c'est la même chose en, en Espagne, en Catalogne. Euh, ne peuvent-elles pas également, elles aussi, aider à, aux à des meilleures installations sportives en, en prison oui. Je ne sais pas qui souhaite répondre. Oui, c'est le cas. Oui, ça arrive. Ce ça arrive. n'est pas comme on voudrait. C'est toujours un problème, et je crois que vous faites l'expliquer très bien. Euh, les jours où montrer cette association sera perçu comme un bon aspect médiatique pour l'institution qu'il fait, on aura beaucoup plus d'intérêt. Ouais. Toujours cette question d'image dont parlait, dont parlait Raymond. Ouais. Marie-Georges -Marie Buffet, peut-être un, un, un, un petit mot, justement. Oui. Lorsque, lorsque plus... vous étiez ministre de, des sports, est-ce que vous avez incité certaines fédérations à aider, là la question est très concrète, à aider le développement du sport en prison je n'ai pas souvenir d'avoir impulsé ça, c'est justement ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, faut qu'il y ait une volonté politique. Euh, si, euh, si dans les conventions, par exemple, avec les, les grandes fédérations, euh, le, le ministère incite, en signant cette convention, à un développement de l'aide à une pratique en prison, Bon, il faut aussi que le ministère donne euh, des subventions nécessaires aux fédérations sportives pour pouvoir euh, exercer cette activité. Mais on peut avoir une expulsion de la part du ministère. Je crois que ce serait la bonne méthode. Raymond, votre, euh, votre opinion là-dessus, vous qui, êtes, euh, qui étiez, et qui j'imagine êtes encore proche de la, enfin, des, des autorités, la fédération de football et ainsi de suite, est-ce que c'est quelque chose, dont, -ce que quelque chose dont, dont on discute parfois dans les couloirs de la, de la fédération de, de football je crois que c'est une belle utopie d'imaginer que ces entreprises, les fédérations, et notamment les fédérations qui ont des comptes à rendre aux clubs, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui demandent des subventions supérieures, qui demandent plus de moyens, et de leur dire « attendez, vos moyens, on va les réduire un petit peu parce qu'ils font qu'on donne aux gens qui sont en prison ». En échange de quoi euh, y a, le, le débat n'existe même pas je crois que je vais décevoir monsieur, je vais décevoir Raoul est, on, on est loin de, de cette prise de conscience des gens en disant c'est bénéfique de, de, de faire ça parce que tous ceux qui, qui, qui, qui vivent à l'heure actuelle dans cette situation ils disent ouais mais on, on va s'occuper d'abord de ceux qui en ont besoin et qui n'ont rien fait et, et on, on, est, on est encore là dedans les autres ils sont et je suis désolé, ce que vous disiez tout à l'heure, Raoul, c'est s'ils sont en prison, c'est qu'ils ont fait quelque chose. Les autres, ils n'ont rien ouais. fait. On peut cela. On est dans, il faut d'abord aider ceux-là. S'il y avait pléthore de moyens, s'il y avait. On pouvait distribuer comme on veut, oui, on y arriverait. Mais dans la difficulté, on sait très bien ce qui, passe, ce qui se passe. Chacun essaye de défendre son bout de gras et il ne pense pas à, à, je veux dire, à, à, à tout le monde. Nous allons, nous allons bientôt, bientôt conclure. Justement. Euh, peut-être euh, peut Raoul, dans, dans, comment, dans, dans un monde idéal au cours des cinq prochaines années, mettons, quel serait vos, votre souhait pour, euh, pour l'évolution de, de la situation Êtes-vous raisonnablement optimiste Vous parlez du sport en prison, en fait. Oui. Je, je, si on arrive à croire que, le, que le, la prison doit être un espace éducatif, il faut investir dans tous les côtés de l'éducation en prison et ça, c'est un bénéfice de la société. C'est-à-dire, le mieux que, que la société peut arriver à avoir, c'est que la prison est un outil qui permet que les gens qui, malheureusement, ont visité la prison, euh, retrouvent des possibilités d'échapper euh, au schéma euh, du délit. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais qui est possible c'est de comprendre les rôles éducatifs et sociaux de la prison, plutôt que de considérer la prison comme une garde qui euh, qu'on qu doit jeter et oublier. Euh, Raymond, peut-être, est-ce que, est que vous êtes prêt à, à renouveler l'expérience, si je puis dire, euh, de retourner euh, dans, des, dans des prisons pour prêcher, euh, on peut, oui, à la fois la, la, la bonne parole et surtout pour pour donner de l'espoir finalement, parce que Moi, oui, vraiment, en fait c'est ça, nous, ouais, nous parlons d'espoir. Mais ce que disait Raoul dans sa définition, c'est si la prison est considérée comme un espace euh, éducatif, si on le construit sur un espace éducatif, le problème c'est qu'en en, en prison, on, on a un mélange de, de, des gens, qui, il y en a certains, on peut faire un programme éducatif et il y en a d'autres, on sait que c'est pas la peine, je veux, dire, je veux pas dire qu'il faut les éliminer, mais on sait que ils sont là pour Londres et que l'éducation ne servira à rien. Quelqu'un qui est là pour 25 ans, on va lui dire quoi ben Ce n'est pas possible. Il y a, il y a ce, ce tri à faire d'abord avec… C'est possible avec certains, ce n'est pas possible avec certains. Et sur, sur ceux avec qui c'est possible, oui, je suis d'accord. Si on peut mobiliser les sponsors, si on peut mobiliser les ministères, moi je, je suis à leur partie prenante parce que je trouve que cette situation… Je veux dire, on peut, tout le monde peut faire une erreur. C'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens. Je veux dire, voilà, tout le monde peut se tromper une fois. Et, comme disait Raoul, un sur mille, on n'est pas loin, un hein, jour ou l'autre, on peut la faire l'erreur, on ne sait pas ce qui va se passer. Et on se retrouve là dans cet univers, on perd tous ses repères, on perd tout. Le sport permet, euh, permet de, de retrouver, de construire quelque chose, de garder quelque chose. Et l'éducation, à travers le sport, redonne de l'espoir. Oui, je suis à 100% derrière, derrière cette idée-là. Marie-Georges Buffet, peut-être, euh, ce sera, ce sera le, le, le, le mot de la fin, est-ce qu'on est qu peut entrevoir justement une forme de, de lumière au bout du tunnel Il ben, faut avoir en tête que ces hommes et ces femmes qui sont aujourd'hui emprisonnés euh, parce qu'ils ont été jugés, sont avant tout des êtres humains et qu'ils ne perdent pas tous leurs droits parce qu'ils sont détenus, ils n'ont plus le droit de bouger, ils n'ont plus le droit de sortir ils n'ont plus le droit de, à toute chose mais ils ont le droit quand même à être soignés s'ils sont malades, ils ont le droit à pouvoir apprendre s'ils ont envie d'apprendre, il y en a qui passent le bac il y en a qui font des diplômes en, en prison il faut avoir ça en tête et donc je pense moi qui pense que le sport est un besoin un droit essentiel et un besoin pour l'individu, pour son propre établissement, au même titre que la culture et eh bien je pense que ce droit doit être ou maintenu en prison pour ces hommes et ces femmes. Voilà, donc euh, ce sont des êtres humains, ne l'oublions jamais. Ce sera, le, ce sera le, le, le mot de la fin, Marie-Georges Buffet. Euh, Raoul et Raymond, euh, je vous remercie vraiment beaucoup. Et de, ça me fait extrêmement plaisir d'être des vôtres pour animer ce, ce débat extrêmement instructif. Je sais que apparemment vous avez été très très nombreux à, à, à nous suivre. C'est euh, Daniel Camos qui va, qui va conclure. Et j'espère vous retrouver à une autre occasion avec, et voilà, j'espère surtout des jours meilleurs pour les détenus des prisons de France et de Catalogne. C'est à vous, cher Daniel. Merci, Nelson, et merci à nos trois intervenants pour cet agréable échange inspirant et instructif. Et, si vous me permettez, moi, je souhaite partager avec vous trois idées que, que je retiens de ce que nous venons d'entendre. Premièrement, de ce que Raoul nous a dit, je retiens cette, cette leçon d'humilité qu'a été pour lui de découvrir à travers l'expérience que visiter une prison est, est très différent d'y vivre. Non? Et ça m'a fait penser un petit peu à, à, à l'importance d'impliquer les populations détenues dans la confection de politiques publiques qui, qui, qui contribuent à la réinsertion. Non? En gros, une un espèce de besoin de plus de, de processus participatif, en quelque sorte. Et, Deuxièmement, de, de, de Madame Buffet, je, je garde l'idée de, de ne pas demander au sport de régler les, les problèmes de la société, non et Cette idée que, que le sport est un élément, mais que dans le cadre du débat d'aujourd'hui, la politique pénitentiaire, est dans le sens large, est, est, est, est clé. Et, et, et quand on pense simplement à, tout simplement à, à, à l'insertion, même pas la réinsertion, mais l'insertion des, des jeunes de cité, par exemple, les, mais voir, voir que le sport sans un ensemble de mesures complémentaires d'accompagnement n'est pas nécessairement eh, la solution. Et, et troisièmement, mon, mon mot final sur M. Domenech, au-delà au de l'empathie évidente pour le fait qu'il n'ait pas cherché des problèmes avec les deux patrons de, de son équipe de détenus quand il a été entraîné en prison, je retiens un peu ce, ce beau projet de femme qui, qui encarre, de, de mettre en place dans des quartiers difficiles des, des vrais baies d'aptitude de fonctions d'animateur en football, dans lequel on demande à 50% des, de, de, de, de ces personnes d'être des femmes, en gros, donner des diplômes aux femmes dans le foot qui a cette capacité évidente de, de rassembler tout le monde. Pour conclure, et je pense que cette table ronde nous a démontré la richesse du débat d'idées et les opportunités d'échange sur les politiques publiques, et ceci est vraiment au cœur de la mission de la délégation du gouvernement de Catalogne en France, c'est vraiment d'importer de, des bonnes pratiques françaises et d'exporter des bonnes pratiques catalanes. Donc, dans le contexte actuel de crise sanitaire, économique et sociale, permettez-moi de clôturer cet échange avec une citation de Nelson Mandela que nous ne devons pas oublier en définissant la stratégie de sortie de la crise dans laquelle nous vivons. Une nation ne doit pas être jugée selon la manière dont elle traite ses citoyens les plus éminents, mais ses citoyens les plus faibles. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre attention.